Je m'appelle Alessia Travaglini, je suis italienne. Et mon parcours personnel se euh, mélange avec euh, l'art graphique, du coup, le graphic design et l'animation, des salles animées surtout. Euh, voilà, du coup je suis euh, un graphiste à la base, et, mais je suis devenue aussi, je me suis intéressée au cinéma d'animation surtout, au cinéma en général. Je n'ai fait pas vraiment des études spécifiques par rapport à ça, mais euh, j'ai toujours cherché un mouvement. Du coup, voilà, je suis passée du graphic design à la photographie, jusqu'à arriver à l'animation, et en passant aussi pour l'installation vidéo et vidéomapping. Mon projet s'appelle Mes mais maisons volantes. C'est un projet personnel et intime, un, un autobiographique, euh, autour du sujet de la maison entendue comme foyer, euh, et aussi euh, autour de la migration intra-européenne. J'ai beaucoup voyagé et je me suis beaucoup déplacée, j'ai changé de pays souvent. Maintenant, je suis installée en France. Et euh, dans le sujet de mon court-métrage, il y a aussi ce déplacement l'enquête euh, sur euh, ce que ça veut dire changer de maison à la recherche d'un foyer euh, à la recherche de, de la sensation de se sentir chez soi bah, l'idée c'est en fait d'arriver à faire un court-métrage à la fin maintenant c'est surtout ce que je vais faire pendant la résidence c'est l'écriture et euh, une recherche graphique euh, où en fait le personnage principal de mon court-métrage c'est une fille au cheveux roux euh, qui s'appelle Alexis euh, et qu'il est un personnage récurrent dans mon travail et dans mes dessins et ça, ça représente un peu mon alter ego et cette fille elle, va à, à, elle commence un parcours qui reprend un peu soit mes souvenirs mes mémoires et, et s'entremêle aussi à des des lieux oniriques et poétiques euh, où la, la maison change de forme, Et ça peut être soit quelque chose euh, qu'elle apporte sur soi comme un sac à dos, Et, mais ça peut devenir aussi euh, euh, volante dans le sens que c'est pas vraiment les murs, ils sont pas vraiment les murs d'un le lieu qui nous fait, font penser à, à une maison, mais ça peut être aussi dans le ciel, ça peut être quelque, quelque chose qui se déplace comme un petit paquet. Euh, la forme de la maison, euh, ça peut devenir autre chose, ça, ça peut être plus humain, avoir des jambes ou des, des bras. Euh, euh, voilà, prendre des, des formes différentes en, en utilisant un peu, le, le, surtout euh, en fait, les, des symboles qui nous, euh, nous aident un peu à lire et à nous à se rappeler. Et quand on parle aussi d'une maison, du coup, si on, ça peut être la clé une porte, euh, voilà, différents éléments qui nous font souvenir euh, de la maison. on Dans la résidence, ce que je voudrais bien arriver à faire, c'est écrire, euh, écrire mieux un scénario et faire un storyboard. Et pour faire ça, euh, euh, je veux aussi mener une recherche, une recherche euh, que je ne veux fa pas faire toute seule. J'ai l'occasion d'être en résidence dans, dans la demi-heure de René Guicadou et, et, et l'occasion de partager, euh, grâce à des ateliers, euh, aussi cette question euh, c'est quoi pour toi la maison, c'est quoi pour toi se, euh, se sentir chez toi euh, Et ça, c'est ce que je veux vraiment faire. Euh, euh, en travaillant avec les autres, euh, avec un partage des, des pensées, des sentiments, des souvenirs et des images. C'est surtout pour moi cette résidence une occasion de recherche euh, sur ce sujet. J'aime bien bah, Dali, ou, euh, euh, aussi toutes les techniques d'écriture euh, automatique, euh, euh, J'aime bien tout ce que c'est un peu la recherche, euh, recherche qu'ils ont menée, les, les surréalistes, pendant leur époque. Une époque sûrement très diff différente à ce qu'on vit maintenant. Et, euh, mais où je me retrouve par rapport euh, vraiment surtout à ce type d'associés, euh, différents objets ou euh, éléments de nature différente. J'ai eu la même impression quand j'ai lu le sujet, euh, c'est-à-dire euh, film d'animation, mais avec un regard poétique. Et voilà, c'est un, un sujet souvent euh, compliqué, dans le sens que, euh, moi, je crois que la poésie, en général, c'est pas trop compris. On a toujours un peu l'impression... Euh, on se retrouve toujours à, à, à écouter ou à lire des mots qui, en fait, au final, sont bah, euh, compliqués à, à comprendre. Mais en fait, un, ça se rapproche pour moi surtout euh, beaucoup au surréalisme et à l'onirique, à, à le fait d'associer euh, des choses qui peuvent être très loin ou quand même. Euh, euh, différentes, mais qui en fait, si on les met ensemble, voilà, ils nous expliquent un sentiment plutôt que quelque chose de concret et documentariste. Euh, du coup, quand je loue le sujet, le regard poétique euh, autour du cinéma d'animation, je pensais, ben, c'est moi. <rire>